Alors, bonjour tout le monde, on va commencer avec la centaine. On enfonce le bas du dos dans le tapis, on rentre le ventre, son bien, bien isoler les abdominaux. Tu peux garder la tête au sol ou lever la tête, plier, développer. Si tu veux rotation externe, on descend un peu les jambes pour aller chercher le bas des abdominaux. Les bras sont bien tendus et là, c'est comme si on tapait sur de l'eau. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8. Alors, on prend des grandes respirations. On se remplit d'énergie positive. En Pilates, on ne respire pas par le ventre parce que nos abdominaux sont bien contractés, ce serait difficile. Donc, on respire en ouvrant et en fermant la cage thoracique. Et c'est important de respirer. Alors, on respire en continu. <rire> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Et on relâche. On vient étirer le corps, ça fait du bien. Donc j'imagine que quelqu'un tire sur mes jambes, mes bras, ma tête, mon ventre aussi, tout mon corps bien allongé, bien étiré. On se prépare pour faire l'enroulement. Alors, on inspire, on lève seulement les omoplates, rentre le ventre, rétroversion, on descend bien les épaules, on monte dos droit et on vient pousser vers le plafond pour venir bien allonger, tirer devant, on veut tirer le derrière des jambes, descend bien les épaules, lève les coudes, tire sur les bras derrière, on va aller chercher les triceps, on tire les bras en longueur en hauteur pour 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Descend bien les épaules, bras devant, entre le ventre et On commence par le coccyx, les jambes toujours bien allongées. On vient dérouler vertèbre par vertèbre, tout en étirant bien la colonne. C'est comme un massage pour la colonne vertébrale. On inspire, on lève seulement les omoplates. Descend bien les épaules, on monte, dos droit, on vient bien allongé. Et tirer devant, tire-tire-tire devant, lève les coudes. Tire les bras en longueur, en hauteur pour 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 7. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1, tu sais, quand tu disais que tu avais une mal ici, là, en faisant cet exercice-là, en descendant comme ça ici, là, tu vas le sentir si ça fait encore mal. Mais en fait, c'était vraiment dans tantôt, je le sentais. Ah oui? Là, je ne le sens pas. Parfait. On vient dérouler, on allonge, on étire le corps. Le corps bien allongé, bien étiré, on inspire, on lève seulement les omoplates, On monte. Dos droit, on vient bien allonger, tire, tire, tire devant, lève les coudes, tire les bras en longueur en hauteur pour 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2 1, 1, descendez les épaules, bras devant, entre le ventre, réconversion, hop, et on vient dérouler verté par verté. Donc, c'est dans la phase d'étirement que tu as mal. On inspire, on lève seulement les omoplates, rentre bien le ventre. On remonte, dos droit, on vient bien allongé, tire, tire, tire devant, lève les coudes, tire les bras en longueur en hauteur pour 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, attention, on descend bien les épaules, on vient plier les jambes, dos bien droit, on descend jusqu'à temps qu'on soit en contraction, bras devant pour 5, 4, 3, 2, 1, en haut et 1, 2, 3, 4, 5 côtés et 1, 2, 3, 4, bras devant, torsion du tronc vers moi, torsion plus loin et 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, torsion de l'autre côté, encore plus loin, va chercher ta taille ici pour 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 8, Un, un, on revient et on vient dérouler vertèbre par vertèbre. Ouvre les jambes, rotation externe pour avoir l'intérieur des cuisses vers le plafond. Toujours jambes bien tendues. On inspire, on lève seulement les omoplates. On monte. Dos droit. Torsion du tronc. Penche petit doigt, petit orteil. Tire le bras derrière pour aller chercher ton triceps, tes triceps. Tire le bras pour 5, 4, 3, 2. Encore plus loin pour 5, 4, 3. 2, 1. On dos droit, descend bien les épaules, torsion du tronc de l'autre côté. Petit doigt, petit orteil, tire triceps derrière pour 5, 4, 3, 2, 1. Plus loin, 5, 4, 3, 2, 1. On revient. On vient dérouler juste un petit peu jusqu'à ce qu'on ait en contraction. Et on va garder la position, bras devant pour 5, 4. Rotation externe des jambes pour avoir l'intérieur des cuisses vers le plafond. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5 côtés et 1, 2, 3, 4, ramenez les bras devant, torsion du tronc pour 5, 4, 3, 2, un plus loin pour 5, 4, 3, 2, 1 torsion de l'autre côté et 5, 4, 3, 2, un plus loin pour 5, 4, 3, 2, alors, on revient et tranquillement, on va venir dérouler vertèbre par vertèbre. On va rester sur le dos. On se prépare pour faire la fesse lente. Alors, le trois-quarts de mon dos va rester au sol. Je vais juste pousser mon bassin. Et mes pieds sont à la largeur de mes hanches. Et là, je vais venir travailler mes fesses, bien évidemment, mais je vais aller chercher aussi au niveau des cuisses. Donc, en le ventre rétroversion, pousse seulement le bassin. Hop! Oui, parfait! Éloigne un petit peu tes pieds pour aller chercher davantage le derrière de tes cuisses, donc tes ischios. Et là, on va venir pousser au maximum le bassin vers le plafond. Et là, je vais garder la contraction de mes fesses et le derrière de mes cuisses, mais je vais venir descendre tranquillement en gardant la contraction. Et je remonte, on pousse, pousse, pousse, pousse. Pousse encore un petit peu plus pour être au maximum. Et je descends tranquillement. On remonte et 1, 2, pousse encore un peu plus, descend 1, 2, on monte et 1 deux pouces encore plus descend. un deux on monte un deux pouces plus descend. deux on monte deux pouces plus et on descend un deux deux plus descend un deux on monte un deux plus deux on monte deux plus deux on monte un deux plus descend un deux deux plus descend un. Deux un. Deux plus descend un. Deux moti un. Deux plus descend un. Deux un. Deux plus descend un. Deux moti un. Deux plus descend un. Deux plus descend Deux plus deux dernières fois, un, reste en haut, et dix, dix, dix, neuf, neuf, neuf, huit, huit, huit, sept, sept, sept, six, six, six, cinq, cinq, cinq, quatre, quatre, quatre, trois, trois, trois, deux, deux, deux, un, un, un, et on descend tranquillement. On ramène les genoux à la poitrine, on étire les fesses d'un côté et de l'autre. J'ai encore fait le principe de on va euh, vraiment travailler les muscles là, au maximum. Puis quand on est au maximum, puis on n'est euh, plus vraiment capable de continuer, mais quand même, là, là, on vient comme pomper. Sauf que ça peut avoir un effet <rire> des fois si tu dis, alors, on dirait que le derrière de mes cuisses, ça a peut-être gonflé un peu. Bien, fais-moi, ça fait plutôt des répétitions, euh, plus de répétitions, euh, au lieu d'être toujours comme en capacité maximale. Parce qu'on était en capacité maximale, en force maximale, puis de là, on pompait. Mais ça vient des fois.. Euh, mais ça développe beaucoup les muscles, hein, mais en tout cas, j'ai ça. OK, euh, redressement pour la taille. Donc, de cette position-ci, je vais venir déposer mes jambes d'un côté. Donc là, je fais un redressement assez régulier, sauf que là, ma taille va être dirigée vers le plafond. Alors, quand je vais faire mon redressement, je vais me diriger alignée avec ma taille. Donc, je vais venir pousser là, dans cette position-ci alignée avec ma taille. Comme quand je fais un redressement régulier, rentre le ventre, rétroversion. Donc, normalement, je voudrais enfoncer le bas du dos dans le tapis pour venir vraiment bien concentrer la contraction avec mes abdominaux, mes droits. Et là, je vais faire la même chose pour mes droits, mais je vais aller aussi chercher la taille. Redressement si on pousse son petit on pousse vers le plafond. On lève un petit peu plus. Et là, on va faire quelques pulsations pour 10, 9, 8, 7, 6. Le ventre est bien rentré. 3, 2, on garde la contraction et on va venir descendre en garde à la contraction. On aller chercher les petits muscles là, euh, qui sont autour. Donc, le ventre, rétroversion, redressement redresse, massi, on pousse, on tient, on a une belle contraction et on pose davantage pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on garde la contraction et on descend en garde à la contraction. Donc, le ventre, rétroversion... Je me replace à chaque fois pour être vraiment certaine d'être au maximum, d'avoir la bonne position, mais je pourrais tout simplement garder la position. Redress, si on pousse, on tient. On pousse encore un peu plus pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On garde la contraction et on descend dans la contraction. Entre le ventre de rétroversion. Redression, si on pousse, on tient, on pousse, pousse, pousse. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On garde la contraction et tranquillement, on descend, garde la contraction. On va le faire une dernière fois. On se repositionne. Mes abdominaux sont bien soutenus devant. Je vais ajouter la taille. redresser ma si on Plus haut. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On garde la contraction. Et tranquillement, on descend. On va aller tout ça de l'autre côté. Puis là, vous allez voir, parce que si je, je travaille ma taille du côté droit, bien, en même temps, je vais venir retirer ma taille du côté gauche. Donc, le, la partie qu'on vient de travailler, vous allez sentir que ça va venir retirer. Donc, je vais basculer mes jambes de l'autre côté. De rétroversion donc, Je me positionne, je vais isoler mes abdominaux devant, donc mes droits, et là, je suis alignée avec ma taille sur le côté, donc je pousse vers le plafond pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, je pense que c'est pas le bon bras, 2, 1, mais c'est peu importe, moi. C'est le bon du haut. tu vois, moi, ben, oui, moi, je me tiens la tête parce que je suis en redressement. En fait, moi, je me levais je me comme ça j'essayais de lever dans ce sens-là comme ça. Ben là, en pas ce, ce moment, tu es aligné pour aller chercher plutôt tes obliques. Mais c'est sûr que tu vas chercher ta taille aussi en même temps. Okay. Puis là, tu vois, moi, je suis vraiment sur le côté. Mais tu aurais pu même être sur le dos. Mais là, il aurait fallu que tu glisses sur le côté pour aller chercher ta taille. Puis tu mets mi-chemin, comme ça. Ben, il faudrait que tu ailles là-bas okay. pour t'aligner avec ta taille. Donc, en position, continue. Redresse pousse pousse met ton bras un ou l'autre. C'est juste que moi, je pointe où est-ce que je me dirige. C'est parce que j'ai de la misère à me guider moi-même. <rire> je me guide, mais c'est là que tu vas. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On garde la contraction et on descend en gardant la contraction. Donc le ventre rétroversion, isole bien les abdominaux. Redressement assis, on pousse entier, on pousse, pousse, pousse. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend en gardant la contraction. Redressement assis, on pousse entier, on le ventre est bien soutenu. Et 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on descend encore deux fois. Rentre le ventre rétroversion, redresse-massion, on Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend, on va le faire une dernière fois. Rentre le ventre rétroversion, redresse-massion, pousse-on-tient, pousse-pousse-pousse. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tranquillement, on relâche. Euh, on va se mettre sur le côté. Donc, euh, moi, je vais me mettre sur le côté, euh, pas du côté que j'ai viens de faire. Je vais changer de bord. Donc, on va commencer une série d'exercices sur le côté. On va commencer avec la maximale. Donc, juste pour me donner une chance, je vais venir étirer ma jambe, point flex. Informer ma jambe ce qui s'en vient. Et Là, je vais pouvoir mettre mes jambes légèrement en vie pour m'aider au niveau d'équilibre. Toujours mes abdominaux bien soutenus. Donc, euh, et là, ce que je vais faire, je vais faire un, deux plié, développe, jambes bien tendues, et on descend. Donc, je vais lever la jambe à la hauteur, que ma jambe peut rester tendue. Plié, développer et on descend. Alors, en position, on peut rester couché sur le bras, ou lever, main devant ou pas de main. Et 1 2 plié, développe, grandit les deux jambes, et on descend. Et 1 2 plié, développe, descend, et un, 2 yep. plier développe dessins et 1 2 plier tiretir dessin et 2 deux plier développe dessins et A deux plier développe dessin et 2 plier développe dessins et 2 plier développe deux fois. 1, 2 plier, développe, descend dernière fois, 2 plier, développe et on descend. On voilà que ça peu les pieds. Point de flex, ça fait du bien. On va se préparer pour faire la bicyclette. Donc, la jambe va toujours être à la hauteur de la hanche, le côté de la cuisse vers le plafond. Les abdominaux sont bien soutenus. Descends les épaules, on n'oublie pas de respirer. Donc, on va lever la jambe à la hauteur de la hanche. Mes jambes sont légèrement en vue, c'est correct. On amène la jambe devant, parce qu'ils ont fait la bicyclette. On vient plier pieds genou à la hauteur de la hanche. On amène le plié loin derrière jusqu'à temps que la fesse se contracte par elle-même. Ma jambe est toujours à la hauteur de ma hanche. Et là, je vais un petit peu plus loin, pousse le derrière de la cuisse et développer. On tire, tire, tire. Mais garde ta jambe à la hauteur de la Ange, tu peux le sentir vraiment plus au niveau des fesses. On amène la jambe devant. plier On amène le plié loin derrière. Regarde là ta jambe, tu vas voir. Le plus loin et le développé. On tire, tire, tire, tire, tire. Les hanches une sur l'autre. On amène la jambe devant. Plié. On amène le plié loin derrière jusqu'à ce que la fesse se contracte par elle-même. Pousse le derrière de la cuisse et on tire, tire, tire. On essaie d'avoir la plus grande amplitude possible. On amène la jambe devant. On garde la jambe à la hauteur de la hanche. On va aller porter le pli loin derrière. Ensuite, tire, tire, tire, tire, tire le plus loin possible. Fesse bien contracter. On amène la jambe devant. Pliez. On amène le plié loin derrière. Pousse le derrière de la cuisse et on tire, tire, tire. On amène la jambe devant. Pliez. On amène le plier loin derrière. Pousse le derrière de la cuisse et on tire, tire. Tu pourrais faire des redressements assis en attendant ou d'autres exercices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 On amène le plié loin derrière et on tire, tire, on reste derrière. Deux jambes bien tendues, Alors bien allongées, bien étirées. On vient plier derrière, on va aller pousser encore plus derrière pour s'assurer de vraiment aller chercher les fesses, mais aussi les ischios. On amène le plié devant, toujours la jambe à la hauteur de la hanche. Et développer. on tire, tire, deux jambes bien tendues. On amène la jambe loin derrière, va chercher le derrière de ta cuisse. Puis, pousse, pousse derrière pour aller au maximum. On amène le plié devant et on tire, tire, tire, deux jambes bien tendues. On amène la jambe loin derrière, plier, pousse-pousse. On, on, on, pouce pouce. on amène le plié devant, et on tire tire tire On amène la jambe loin derrière, plié pousse-pousse. On amène le plié devant, et on tire-tire-tire. On amène la jambe loin derrière, plier, pousse-pousse. On amène le plié devant, et on tire-tire-tire. On amène la jambe loin derrière. Plié pouce, on tient. On amène le plié devant. Et on tire, tire, tire, tire. Loin derrière. Plié pouce, pouce. Plié devant. Et on tire, tire, tire, tire. Encore deux fois. Loin derrière. Plié pouce, on tient. On amène le plié devant. Et on tire, tire, tire, tire. Dernière fois. On amène la jambe loin derrière. Plié pouce, pouce. On amène le plié devant. Et on tire, tire, tire, tire. Et on relâche. De cette position-ci, on va faire la taille. On va rester droit, droit, droit. Le corps bien allongé, bien étiré. Et là, je vais venir lever mes jambes et le de mon corps. Donc, je pourrais simplement lever mes deux jambes. Puis là, quand je fais cet exercice-là, j'ai le côté de la cuisse vers le plafond. Mais en même temps aussi, je travaille mes abducteurs et mes adducteurs. Donc, l'intérieur et l'extérieur des cuisses. Donc, je vais venir vraiment grandir mes deux jambes. Puis aussi, je vais faire des extensions de mes deux jambes vers le plafond. Je vais garder les jambes parallèles. Donc, rentre le ventre, rétroversion. Je vais venir isoler mes abdominaux. Je pourrais même rentrer ma taille dans le tapis. Donc, viens étirer tes jambes. Tire tes jambes au maximum. Et tire le haut du corps. Et là, ajuste-toi vers l'avant vers l'arrière pour vraiment aller chercher ta taille. Donc, normalement, c'est quand tu es super droite Donc, pas vers l'avant ni vers l'arrière. Et là, on peut faire des mini-redressements ici en poussant vers le plafond. Vente soutenu. Et 1, 2, 3 pour 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relaxe un peu. On n'oublie pas de prendre des grandes respirations. De respirer. Sinon, on va être étourdi. On va faire la même chose. En position. Viens isoler tes abdominaux. En position. Et hop, grandis bien tes jambes le haut de ton corps. Ajuste-toi pour aller chercher en partant ta taille. Et là, on va la pomper encore plus. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche, on relaxe. On peut tourner les chevilles, ça fait du bien. Et On va se préparer pour faire le trio moule. Alors les jambes à 90. On étire bien le haut du corps. Les pieds vont rester ensemble, les enchaîner sur l'eau. Donc je vais mettre ma main derrière ma fesse pour bloquer ma hanche. Je ne veux pas, surtout pas reculer. Vente soutenue, descend bien les épaules. On respire. Donc, on lève la jambe jusqu'à temps que la fesse se contracte par elle-même. Dès qu'on la sent, on pousse davantage le genou vers l'arrière pour aller chercher encore plus fort. Et là, on va me faire cinq pulsations. Donc, c'est beaucoup quand même. Euh, donc, 5, on pousse, pousse. Je ne reviens pas vraiment. 4, on pousse, pousse, pousse. 3, on pousse, pousse. 2, on pousse, pousse. 1, on pousse, pousse. Et on descend en gardant la contraction. On monte en montant, pouce, pouce, pouce, encore plus fort. Je vais faire trembler ma fesse. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend en gardant la contraction. On remonte en pouce, pouce, le ventre toujours soutenu. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend. On remonte en pouce, pouce. Et 1, 2, 3, 4, 5, et on descend, Une dernière fois, on monte, on pouce, pouce, pousse, le ventre soutenu, les hanches sur l'autre, et 5, 4, 3, 2, 1, et on descend. On lève les jambes, euh, les pieds restent bien hauts, toujours au même endroit, le ventre est bien soutenu, donc on vient isoler nos abdominaux. Moi, derrière la fesse, on bloque bien la hanche. Euh, tu pourrais ramener tes jambes vers toi, serais-tu plus confortable si tes genoux étaient plus loin vers toi? Oui, mais comme tu veux, les deux travaillent bien. Donc, on lève jusqu'à temps que la fesse se contracte par elle-même. On bloque bien la hanche. Pousse encore plus ta jambe vers l'arrière pour venir vraiment contracter tes fesses. Et de pousse pousse pour 5, 4, 3, 2. On garde la contraction et on descend. Garde dans la contraction. Et puis il reste toujours au même endroit. On monte, on pousse, pousse, pousse. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend. Mets-toi la main derrière la fesse. Tu vas vraiment euh, venir chercher quelque chose que tu n'as pas quand tu... Euh, je dire, passe à travers là, euh, cette, euh, cette, cette, cette section-là. Là. Bloque bien ta hanche. On monte. Si je n'avais pas bloqué, bien là, je ne sentirais pas ce que je sens bloquer ma hanche. C'est ce que je voulais dire. Vente soutenu. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend en gardant la contraction. Le vent bien soutenu. On monte, on pousse, pousse, pousse, pousse. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend en gardant la contraction. On remonte en pouce, pouce, pouce et 1, 2, 3, 4, 5. Et on descend en gardant la contraction. Une dernière fois, on monte en pouce, pouce, pouce et 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend simplement avec un développé. Donc, on va lever au pouce au maximum. Et là, de cette position, si je vais juste étirer la jambe pour venir développer ma jambe, je ramène mes pieds ensemble, je pousse, pousse et je descends en gardant la contraction. On monte, on pouce pousse. Développé. On revient, on pousse, pousse. Les pieds sont bien hauts et on descend, en gardant la contraction. La fesse en tout fait mal aussi, c'est normal. On monte, on pouce-pouce. Développe, tire, tire. On revient, on pousse, pousse. Et on descend encore deux fois. On monte, on pouce pousse. Développe, tire, tire. On revient, on pousse, pousse. Et on descend. Dernière fois, on monte, on pouce pousse. Développe, tire, tire. On revient, on pousse, pousse. Et on descend, on ramène le genou, on relaxe les fesses, ça fait du bien, on tourne les chevilles, ça fait encore du bien aussi. Et là, avant d'aller de l'autre côté, on va faire push-up. Push-up, deux push up, non, push-up, une main, l'autre main. On va faire cinq mini-triceps dans la position. On va faire le chien en bas, mais on va, au lieu de garder la position cinq euh, secondes, on va le faire cinq fois. Puis après ça, on va faire... Euh, euh, on descend tranquillement. Et on va faire le coureur. Alors, on commence avec push-up. Main droite, main gauche. Et, euh... Non, on pourrait faire un push-up. On va faire un push-up, on va venir descendre, monter, puis après ça, droite, gauche. Puis ça, on va faire les mini-tricettes. Alors, on se prépare pour faire un push-up. Descend et un, deux, remonte. Un, deux. La main droite sur l'épaule. Main gauche. Et là, on va faire cinq... Euh, non, 5 tri mini, mini triceps pour 5, 4, 3, 2, 1, 5 chiens, donc on y va, et 1, on revient, et 2, revient, et 3, revient, et 4, revient, et 5, on revient, on fait un push-up, ah non, excusez, on descend tranquillement. Excusez-moi, je vous mélange. Je vais descendre tranquillement. mais devant, cobra, hop, descendez les épaules. Tire la nuque en avant. De cette position-ci, penche un côté, hop. On revient, penche l'autre côté, hop. On revient, en descend, coquillage, avec les mains, on pousse le bas du dos. On vient tirer les fesses d'un côté de l'autre. Et on va venir dérouler vertèbre par vertèbre. Puis là, il faudrait le faire à la fin aussi. Donc, on va aller tout de suite de l'autre côté. Et on va se préparer pour faire la maximale. Donc, on va étirer nos jambes. On va leur donner euh, l'information. On va les aider euh, à faire l'exercice. On va étirer un petit peu. Donc, je peux mettre mes jambes en V. Euh, main devant ou pas de main. Je peux mettre ma main euh, derrière la tête. Et là, un, deux, plié développe, descend. Mon ventre est bien soutenu. Je prends des grandes respirations. Deux jambes extrêmement bien tendues, bien allongées à tout moment. Et un, deux. Donc, plié en gardant la contraction. Développe, on tire, tire, tire. Et on descend. J'ai une grande. Excusez. Et un, deux, plié développe, descend. Et un, deux, plié développe, descend. Et un.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 Deux, plier, développe, descend. Voilà, que ça peu les pieds. Toujours les jambes en vie, bicyclette. Le vent est bien soutenu. Toujours la jambe à la hauteur de la hanche. Donc, toujours le côté de la cuisse vers le plafond. On amène la jambe devant. Deux jambes bien tendues, pieds pointés. On vient plier, pieds, genoux à la hauteur de la hanche. Je garde ma jambe à la hauteur de la hanche. Je vais porter mon pli loin derrière jusqu'à temps que ma fesse se contracte par elle-même. Il y a un petit creux qui va se former. Et là, pousse le pouce derrière de la cuisse. Et on tire, tire, tire. Deux jambes bien tendues. Même, je viens étirer mes mollets. Soutenu. On amène la jambe devant, deux jambes bien tendues, plié. On amène le pli loin derrière, pousse le derrière de la cuisse et on tire, tire, tire. Mes deux jambes sont bien tendues. On amène la jambe devant, pied pointé, plié. On amène le pli loin derrière, on va chercher le derrière de la cuisse aussi, développé on tire, tire, tire, tire, tire. On amène la jambe devant, plié. On amène le pli loin derrière, pousse le derrière de la cuisse et on tire, tire, tire. On amène la jambe devant. Le ventre est bien soutenu. Plie. On amène le plier loin derrière. Va chercher ta fesse derrière de la cuisse. Et on tire, tire, tire. Encore cinq fois. On amène la jambe devant. Plie. On amène le plier loin derrière. Pousse le derrière de la cuisse. Et on tire, tire, tire. On amène la jambe devant. Plie. Loin derrière. Pousse. Tire, tire. On amène la jambe devant. Plie. Pliez loin derrière. Pousse le derrière de la cuisse et on tire, tire, tire encore deux fois. On amène la jambe devant. Pliez. On amène le plié loin derrière. Pousse. Et on tire, tire, tire. Dernière fois. On amène la jambe devant. Pliez. On amène le plié loin derrière. Pousse et on tire. Et on reste derrière deux jambes bien tendues. La jambe à la hauteur de la hanche. Les hanches une sur l'autre. Comme ça ici. Et le plié derrière. On va venir pousser encore plus pour vraiment aller chercher le derrière de la cuisse. On amène le plier devant, le vent bien soutenu et développé. On tire, tire, tire, deux jambes bien tendues. On amène la jambe loin derrière. On va chercher la fesse, même le haut de la fesse, le derrière de la cuisse. On vient plier, on pousse encore plus pour aller chercher la fesse, mais la cuisse aussi. On amène le plier devant. Et on tire, tire, tire, deux jambes bien tendues. On amène la jambe loin derrière. J'ai quasiment mon genou vers l'intérieur. Puis pousse, pousse, pousse. On amène le plier devant. Et on tire, tire, tire. Deux jambes bien tendues. On amène la jambe loin derrière. Plier, pouce, pouce. On amène le pli devant. Et on tire, tire, tire, tire. Loin derrière. Plier, pouce, pouce. On amène le pli devant. Et on tire, tire, tire. Encore cinq fois. Tu pourrais prendre des haltères, même hein, faire des bras. Plier, pouce, pouce. On amène le pli devant. Et on tire, tire, tire, tire. On amène la jambe loin derrière.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 Et on tire, tire, tire, tire et on relâche. Voilà, ça un peu. Qu'est-ce que tu veux dire par ça frère? le trou? Là, dans le bas de la fesse. À cause du mousse qui contracte. Oui, mets ta jambe, mets ta jambe devant, puis tu vas faire ton pli, puis tu vas amener ta jambe derrière après. Et plier. Ouais. Puis là, tu vas amener ton plié derrière jusqu'à temps que. Ah, ici. Tu sens-tu? Attends. Reviens. Puis là. Hop! Oui. Tu sens ici? Ça fait quand même en bas de la fesse, là. Sur le côté. Oui Il y en a pas le dessus ici. Qu'est-ce correct J'en ai pas, c'est tout. Mais non, arrête. Non, petit peu, c'est correct. C'est normal. C'est qui là? C'est le. C'est ça, ça. Oui, ok. Ok, Qu'est-ce c'est ça ici qui descend? Tu c'est normal. Et c'est genre là qui descend comme. Ouais. Fait que tu le sens ici, mais tu tu le sens aussi en tout à fait. Tu le sens là, tu le sens là. Puis si tu vas pas assez loin là, tu le sens plus jamais. Juste, vite, vite, tchoc, parce que tu le sens. Ouais. Ouais. Merci pour le me secours dans la tête. T'en as pas est Il est dans la haine. Je, je t'ai pas de genre de cru. J'ai pas de genre de cru. Il toi. C'est toute une fesse dure de partout. C'est pas un gars cru. Non. T'es un gars creux Non, c'est pas un gars je... creux. C'est ça, t'es pas cru. T'es complexe. <rire> Taille ben oui! Eh <rire> hey non, mais la taille, on veut la travailler tellement pas beaucoup pas pour travailler la taille Ben non, mais le même bar qu'on vient de faire euh, la bicyclette, là. Okay. Okay, OK. Corps droit droit. Ah oui, ça, il faut aller la regarder ensemble, hein. Entre le ventre, rétroversion, isoler tes abdominaux. Puis là, quand tu vas lever, tu vas le sentir sur ta taille, sur le dessus. Main devant. Lève les jambes. Fait que tu viens vraiment faire, comme là, j'exagère, mais contracter ta taille. Tire tes jambes, puis là tu vas venir squeezer ta taille ici. Puis là tu tires tes jambes en longueur puis en hauteur. c'est juste en faisant ça, tu es supposé le sentir. Tu le tu Oui, ok. Puis là, tu sais, le haut du corps, puis tu peux faire un mini redressement ici pour que la taille que tu sens, juste en gardant la position ici comme ça, là, mais tu vas, en faisant le redressement ici, tu vas la sentir encore plus. Là, le ventre, parfait. Et là, 20 répétitions. Et 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah oh oui, je le sens. Je, ouais. tu le sens -tu? Oui, je le sens. Et on relâche. On relâche. On va voir, voir si euh, tu peux le sentir la dixième fois. Je le sens. <rire> <rire> Mais parce que quand je suis là, je travaille deux fois plus. <rire> C'est normal. Je Ok, corps bien allongé, bien étiré. Et là, c'est ça, entre le ventre et l'étroversion. Comme si tu allais faire un redressement assis. T'sais, je le vois déjà, là, tout le temps, là. Il <rire> a C'est ça, je pas besoin d'aller toucher. Et là, lève bien tes deux jambes. Tire bien tes jambes. Puis là, rends bien ta taille. un petit redressement assis pour aller la brûler, la faire couler, tout le gros qu'il y a dedans, là. De... <rire> le gros de patates frites que t'as mangé tous okay, les jours. Je... Ah non, je mange pas ça. <rire> deux, trois, quatre, cinq. 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Oui, tu te mets un petit peu plus vers l'avant ou vers l'arrière. Oui. Ouais, c'est quand on est très main, nice. ça fait <rire> ça. C'est vrai. Et on suis... relâche. <rire> moi, moi, elle me parle de mon gros de patate fouille pendant ce moment. non. non. <rire> ça, je si Mais ça peut être ton grotte d'autre chose. Mais c'est ton grotte canard. Ah, <rire> c'est pas ça l'enjeu. C'est pas l'enjeu. c'est pas, pas le truc. c'est veux Mais moi, des frites, c'est rare, j'en mange. Là. Moi, j'en mange souvent. C'est pour ah, ça que je viens ici. <rire> non, mais je mange d'autre chose. Je de retrouver son gars, les jambes pliées à 90. Reste en s'en vont faire la moule. Donc, on met la main derrière la fesse pour venir bien bloquer la hanche. Les hanches sont une sur l'autre. On lève jusqu'à temps que tu sais, le, le, le pli de tantôt, là, bien, là, c'est sûr qu'on sent différemment. Là, mais on va aller chercher vraiment la contraction maximum. Vente soutenue, il faut que ça parte des abdominaux. Il pousse le genou vers l'arrière. Il y a de longs pour 5, 4, 3, 2, 1, et on descend. On remonte, on pousse, pousse, pousse. bloc bien ta hanche. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend. Eh, hey, mais parce que tout le monde a du gras. Si n'as pas de gros aucun gros sur le corps, tu n'as pas de réserve dès qu'il y avoir un petit virus, tu vas être malade, ça nous prend une protection, là. Mais c'est sûr qu'il y en a qui en ont presque pas. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend. On remonte, on pousse, pousse, pousse. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend. À la même position, mais je pourrais ramener un petit peu plus mes genoux parce que je me déplace. Et là, retire l'eau de mon corps, entre la ventre et pour venir isoler, ou plutôt, mettre en position en oeil pour venir euh, contracter, isoler tes abdominaux, mais derrière la fesse, les pieds bien hauts. On lève la jambe jusqu'à temps que la fesse se contracte pareil elle-même, tu le sens au niveau de la hanche, là, euh, puis des fesses que ça, ça fait le travail. Et là, on pousse pour cinq pulsations, pour 5 encore plus fort, quatre, trois, deux, ah, tu vas le sentir même jusqu'en dessous de la fesse et on descend en gardant la contraction. On remonte en pouce, pouce, pouce. Les abdominaux sont soutenus. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend en gardant la contraction. On remonte en pouce, pouce, pouce. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend. Dernière fois, on monte en on pouce, pouce, pouce, pouce, pouce, pouce, pouce. On vient vraiment barrer. Et 5, 4, 3, 2, 2, 1, et on descend, on va ajouter le développé. toujours le ventre soutenu, on monte, pouce, pouce, pouce, on pousse, pousse, pousse, jusqu'à temps qu'on barre, et là, de cette position-ci, on vient développer les jambes bien tendues, on va ramener les pieds ensemble, on pousse, pousse, on est rebarré la fesse et on descend en gardant la contraction, on remonte, on pousse, pousse, pousse, développe, tire, tire, on revient, on pousse, pousse, et on descend en gardant la contraction, on remonte, on pousse, pousse, pousse, Développe, tire-tire, jambes bien On revient, on pousse, pousse, pousse. On tient et on descend. Encore deux fois, le ventre soutenu. On monte, on pousse, pousse, pousse. C'est normal d'avoir mal à la jambe dans le tout. On revient, on pousse, pousse. Et on descend. Une dernière fois, on monte, on pousse, pousse, pousse. Développe, tire-tire. On revient, on pousse, pousse, pousse. Et on descend en gardant la contraction. Et on relaxe, on relâche. Super! On va se mettre debout tranquillement, hein, parce qu'on si on se lève trop rapidement. On va être étourdi, donc on va en dérouler. Et on va se mettre sur demi-pointe. On va se mettre en première position, on va se mettre sur demi-pointe. Et on va venir se mettre en position accroupie. Tu du balai? Oui, un peu. C'est fois. Et la ventre bien soutenu, puis là, je monte uniquement avec mes cuisses et mes fesses. Donc, je vais venir contracter mes fesses, penser à contracter les fesses pour aller solliciter davantage ces muscles-là. Alors, vous droite. Demi-pointe, oui. Et là, les genoux vers l'extérieur. Pas de fesses sorties. Le ventre soutenu. Et là, je remonte uniquement avec les cuisses et les fesses dos droit. Dos droit, on monte, on pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse. Demi-pointe, hop. Et on descend, on remonte et hop. Puis les genoux vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Et là, on sert de nos cuisses et nos fesses et nos abdominaux pour monter. On pousse, pousse, pousse, pousse, pousse. Et on descend encore une fois. Hop, plier, tranquillement. Vente soutenue. On serre uniquement des cuisses et des fesses. Puis si tu n'es plus capable de savoir, ouais, il pas le choix. Et on descend. Encore. Hop. plier Tranquillement. OK. Et on remonte. Dos droit. On pointe. Hop. Et on descend. Dernière fois. Hop. plier. Pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, et on descend. On relaxe un peu. Es tu le seul que c'est catastrophiquement difficile? Euh, ben, t'es plus lourd. Okay. Tes, muscles, tes muscles sont gros, sont massifs. Euh, c'est plus dur, c'est normal. Là. Toi, ta machine... ça te pas soulever. La... Ben, euh, ça serait peut-être plus dur de sauter haut, là. Mais moi aussi, je n'arrache vraiment, c'est juste que ça paraît pas. <rire> je vais travailler là-dessus. Mais non, il faut que tu respires, C'est important t'es même si on t'entend respirer, c'est normal. Exprime-toi, euh... nous autres, ça ne nous dérange pas. C'est ça, c'est ça, ça qu'on veut Ça ne nous, nous dérange pas, ça nous encourage. Oui, c'est encourageant. Ça nous fait, fait penser qu est-ce que tout le oui. monde par la gorge, oui. okay. <rire> c'est... ça. Descendez les épaules, pliez, développez, on revient. Je ne vous ai même pas dit qu'est-ce qu'on faisait. Développez, oui, je... <rire> ok. Encore deux fois. ça, genre? De ça, quoi? Ça Oui, aussi. Et là, on va venir ouvrir la cuisse. On va faire la même chose, mais avec la jambe sur le côté. La développer. Faut que je fixe un point, moi aussi. Tire la tête vers le plafond. grandit ton corps. Il développe. Et on revient. Wow! Et Il développe. On travaille les muscles du pied, aussi, en même temps. Et développe. Et on revient. Dernière fois je ne suis pas si pire de ce côté-ci, mais l'autre, des fois, c'est dramatique. Et on revient. Donc, en levant la jambe, c'est sûr que je travaille mes quadriceps puis en ouvrage je vais aller chercher plutôt les adducteurs. On va changer de jambe, puis sur ta tête.